Bonsoir à tous, je renouvelle les remerciements euh, enfin de venir à cette session qui est la dernière de la journée. Euh, on va effectivement parler de Smart Data et de DataVise avec euh, Valentin et Mathias. Euh, Valentin de la France Télévision, Mathias de la Française des Jeux. Je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail euh, quand on attaquera la partie panel si ça vous va. Euh, Pardon, est-ce que j'ai un petit ticker, je vais le demander. Pardon. Il est peut-être sur la table déjà Euh, donc je me présente très rapidement, je suis Thibault Lefebvre, je suis directeur data science chez M13H, deux mots sur M13H, on a un cabinet de conseil en data marketing technologie, donc assez concrètement ça veut dire qu'on aide nos clients à décrypter l'écosystème AdTech et Martech, on les accompagne sur le choix de plateforme, sur euh, l'exécution du use case, un peu de cadrage stratégique également, et mon practice data science, euh, produit de l'analytique, donc des analyses, de connaissances clients, de connaissances produits, de connaissances assez variées, toujours sur de la data, et qui passe assez régulièrement par de la visualisation, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui plus en détail. La visualisation, c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Moi, je m'étais spécialisé en traitement d'images à la fin de mes études. Il y avait un truc que je trouvais assez fascinant à l'époque, c'était que dans ce que je faisais, on partait d'un contenu visuel et on traduisait ça en contenu d'information et puis on appliquait des méthodes sur l'information qu'on en déduisait. Là, ce dont on va parler, c'est un peu le chemin inverse. On va partir dans cette information et on va plutôt aller vers une représentation visuelle pour essayer de faciliter une prise de décision, ou en tout cas de représenter un insight de la façon la plus intuitive possible. Euh, en fait, ça fait très longtemps qu'on fait ça, on n'a pas attendu la data, le marketing et les nouveaux outils. Euh, ce que vous avez sous les yeux, c'est sur la partie gauche, euh, une carte sur une tablette de terre qui date de 1400 avant Jésus-Christ, c'est ça euh, une carte, en fait, c'est déjà une visualisation qui est extrêmement synthétique. S'il fallait qu'on décrive, euh, enfin, c'est qu'on écrive plutôt euh, toute l'information qui est représentée sur la carte, ce serait très compliqué, ça prendrait beaucoup de place. Il faudrait euh, en gros écrire la distance entre chacun des points de la carte et la direction, voire le chemin qu'il faut prendre pour se rendre de l'un à l'autre. Là, on a une représentation qui est extrêmement synthétique, d'exactement le même contenu d'information, donc c'est euh, intéressant et efficace. Sur la droite, vous avez quelque chose d'un peu plus structuré, c'est considéré peut-être comme la première visualisation euh, structurée à nouveau. Euh, en fait, ce qu'on regarde, c'est la campagne de Napoléon en Russie. Sur la gauche, euh, en Belge, on est, euh, je crois, en Lituanie, euh, je, enfin, j'oublie le nom de la ville, euh, et en fait, on voit le déplacement de l'armée, la largeur du trait, c'est la taille de l'armée, le nombre de soldats qu'il y a dans l'armée. Euh, ils sont en train de se déplacer vers l'est, euh, vers Moscou, euh, on voit que déjà l'hiver est un peu rude, la taille de l'armée serait réduit pas mal en cours de route, ça se passe relativement mal à Moscou, et le retour est également euh, pas évident. Euh, il y a un moment où vous voyez une rupture assez évidente de la taille de l'armée, c'est quand il passe la rivière de la Bérézina, c'est de là que vient l'expression pour ceux qui ne le savaient pas. Donc tout ça pour vous dire quoi Que la visualisation ça fait longtemps qu'on en fait, les principes sont établis depuis un certain moment, euh, mais un tout petit peu plus proche de nous, euh, si j'applique ce que je viens de vous dire à un cas assez classique dans le domaine du, euh, du marketing, c'est celui de l'attribution, euh, quand on parle de l'attribution, on a une problématique qui est assez simple, je communique sur des canaux, je veux savoir à la fin quelle est la contribution relative de chacun des canaux à une action qui peut être la enfin, simplement une visite sur un site, une action particulière sur mon site, euh, soit de, parce que j'ai fait un devis, soit parce que j'ai euh, mis un produit dans mon panier. Euh, et donc la visualisation d'un score d'attribution, c'est ce que vous avez sur le bas, c'est assez simple, c'est un score relatif de différents canaux qui contribuent à une action euh, qu'on voulait mesurer. Mais finalement, pour arriver à cette visualisation, qu'est-ce qu'on a fait On a pris les données des sources, les sources, c'est les plateformes qui sont ad-centric et site-centric, euh, et qu'est-ce qu'on fait de ces données Elles viennent de différentes sources, donc en général elles ne parlent pas le même langage, elles sont plus ou moins propres, il peut y avoir des données manquantes, il peut y avoir plein de raisons de vouloir opérer des nettoyages on peut également, on a certainement envie aussi de mettre un petit peu de connaissances internes on peut avoir une catégorisation de pages qu'on va pas traiter exactement de la même façon sur le parcours du site du client, sur le site internet une fois que déjà j'ai nettoyé, j'ai modélisé ma donnée on va passer vraiment à la modélisation de l'attribution il y avait une conférence ce matin je crois sur le sujet de Converter, où j'ai lu l'article hier, c'était assez bien fait donc vous reconnaîtrez peut-être deux des modèles qu'on peut utiliser en statistique qui sont les grands classiques Markov et Chapelem et une fois qu'on a fait tout ça, on, est, on arrive à des scores et on est capable de le représenter de façon visuelle. Mais finalement, dans ce que je viens de vous dire, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la partie visualisation qui est vraiment au tout tout, tout bout de la chaîne, elle représente en général 10% de notre effort en tant que data scientist ou data engineer. Euh, et encore dans le cas d'attribution de 10%, je suis plutôt généreux, ça se rapporte plutôt des 2% et c'est parce qu'on hésite un peu sur les couleurs qu'on veut mettre. Euh, L'essentiel du travail, il est vraiment... Alors déjà, il ne faut pas sous-estimer la partie acquisition. On se dit souvent que simplement prendre des données et la mettre ailleurs, c'est très facile. Parfois pas tant que ça. Euh, et une fois que je l'ai récupérée, je vous dis, on passe énormément de temps à la nettoyer, à la consolider, à la modéliser. Euh, et ensuite, on la fait rentrer dans un algo qui peut être plus ou moins compliqué. On n'est pas obligé de faire des trucs genre Markov ou Chaplet. On peut faire des choses linéaires qui sont déjà pas mal du tout par rapport à la l'ASCLIC. Euh, et voilà, encore une fois, la partie visualisation, c'est vraiment le dernier aspect du travail. Euh, donc déjà, on se rend compte qu'entre une source et la représentation du contenu de la source, il peut y avoir un petit peu de travail, et pour complexifier encore un peu la discussion, euh, suivant le type de message que je vais vouloir faire passer et l'audience à laquelle je vais m'adresser, je ne vais pas non plus exactement avoir les mêmes enjeux. Euh, si on parle d'un euh, rapport de performance hebdomadaire, que, sur lequel vous voulez appuyer une discussion avec votre agence qui exécute les campagnes pour voir s'ils sont en train de sur ou sous-performer sur un des canaux euh, un PDF qui produit les mêmes indicateurs de semaine en semaine, ça fait le boulot, c'est très bien on n'est euh, est là pour discuter performance, pas forcément pour rentrer dans les détails d'une visualisation euh, par contre si je suis en train de produire un dashboard euh, pour le management d'une BU qui a besoin d'avoir un suivi opérationnel euh, de toutes ces opérations peut-être que l'attribution c'est un des aspects, il peut y en avoir plein d'autres euh, et du coup il va falloir que je, bah, que je produise une visu synthétique dans laquelle je vais avoir des capacités d'exploration parce que peut-être que je vais vouloir changer de fenêtre temporelle, peut-être que je vais vouloir changer de fenêtre de, pardon, de périmètre organisationnel donc je vais avoir besoin quand même de ces notions de fonction de navigation euh, si je reste sur le dashboard, mais que cette fois-ci c'est l'équipe justement euh, acquisition qui a besoin d'un dashboard un peu temps réel pour savoir ce qui se passe, pour réagir, peut-être qu'il y a un truc qui est en train de planter sur le site internet, on va avoir une métrique euh, en décroissance assez forte. Ils vont avoir besoin d'un dashboard temps réel. Quand je fais en temps réel, en général, je n'ai pas forcément le temps d'opérer des nettoyages, je ne sais pas, de redressement entre différents systèmes. Puis quand on est en temps réel, parfois la donnée n'arrive pas justement en temps réel, Il peut y avoir un tuyau un peu bouché, donc ça arrive un peu plus tard. Euh, ce que ça veut dire, c'est que je vais peut-être avoir des incohérences par rapport à ce que je produirais dans un dashboard pour le top management. Parce que j'ai pas forcément euh, le temps ou le besoin strict d'effectuer ces opérations. Et surtout, je, suis, enfin, je présente ce dashboard dans une équipe qui connaît bien son sujet, ça ne va pas être partagé avec d'autres équipes, donc on peut, entre guillemets, se permettre ces petites approximations. Euh, si je parle un, d'une autre équipe, euh, le genre d'équipe que je dirige, des data scientists, des data analysts, nous, on se sert énormément d'outils de visualisation pour appréhender des gros volumes de données. On n'a évidemment pas du tout les mêmes besoins que le management d'une BU. Nous on n'a pas forcément besoin d'avoir des fonctions de navigation euh, très sophistiquées, on n'a pas besoin d'avoir un truc très joli non plus, hein, on sait ce qu'on traite. Euh, par contre on a besoin de trucs super performants, il faut qu'on soit capable de passer d'un niveau très très macro sur un gros set de données à un niveau extrêmement granulaire, parce que c'est comme ça en fait, qu'on commence à sentir un peu la donnée qu'on a dans les mains, et ça va énormément nous aider pour euh, déterminer les traitements. Je ne connais toujours personne qui est capable de traiter un Excel de 10 milliards de lignes uniquement sur l'Excel, donc on se sert vraiment de ce genre d'outil. Et euh, le dernier type de visu dont je voulais vous parler, qui, euh, auquel on ne pense pas toujours quand on pense aux outils de visualisation, c'est la présentation Powerpoint. Euh, par rapport à la définition que je vous donnais tout à l'heure, une présentation Powerpoint, je présente de l'information de façon visuelle parce que je veux faire passer un message à un auditoire. Euh, donc on n'est clairement pas dans le domaine des outils de visualisation classiques, euh, pour la plupart, euh, mais ça reste quand même un exercice de visualisation qui est intéressant. Euh, quand je dis pour la plupart, c'est parce qu'évidemment, il y en a un dont je vais vous parler euh, à la fin. Euh, et que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. On passe quand même, euh, j'imagine, la plupart de votre temps à préparer euh, des reportings, à faire ces présentations. Ça représente un coût euh, qui est assez important parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas d'outils qui nous le permettent de faire de façon efficace. Mais ça vaut le coup de se poser cette question et de garder un oeil sur ce qui se passe euh, dans le domaine là-dessus. Euh, tout ça pour vous dire quoi qu'encore une fois euh, suivant le type de données que je vais produire, suivant le type de message que je vais avoir envie de passer suivant l'audience à laquelle je vais m'adresser j'ai pas forcément les mêmes critères et je vais pas avoir envie de mettre le même critère au même endroit suivant tous ces besoins, d'autant plus que ces critères ils peuvent être parfois contradictoires les uns avec les autres on a parlé de, euh, de fiabilité de la donnée euh, c'est en général un critère qui est hyper important il y a peu de cas où on peut se permettre de n'être pas fiable euh, sur la donnée qu'on produit euh, on va parler d'industrialisation, une fois qu'on a investi dans un effort pour construire une chaîne de traitement de données et de production d'un rapport. On n'a pas envie de passer le même, euh, le même effort toutes les semaines les fonctions de navigation, là ça va différencier pas mal les outils entre eux, il y a des outils qui n'offrent qui pas de fonctions de navigation d'autres qui le font, mais ça veut dire qu'on a aussi besoin d'un certain niveau de maturité par rapport aux utilisateurs qui, qui vont s'en servir euh, la modélisation, quand je parle de modélisation là, c'est est-ce que l'outil a la capacité à effectuer un peu les traitements dont je vous ai parlé jusqu'ici, de façon implicite je disais que les traitements se faisaient en base de données <coughs> il y a certains outils qui offrent quelques capacités de modélisation euh, au sein de l'outil, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le data warehouse, ça peut être intéressant typiquement si je n'ai justement pas un data warehouse hyper fiable, hyper robuste, parce que c'est le début de l'histoire euh, dans mon entreprise, ça peut valoir le coup euh, de regarder ce genre d'outils. Ça pose aussi un risque de cohérence, c'est-à-dire que si différentes équipes produisent des rapports et que chacun bosse un petit peu sur son data warehouse, il y a un risque assez évident qu'ils ne produisent pas les mêmes règles et du coup qu'à la fin on sorte des chiffres qui soient différents alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc c'est important. Euh, la facilité d'utilisation, évidemment, on a tous envie d'avoir des trucs euh, très sympas et très faciles à utiliser. En général, la simplicité d'utilisation va de pair avec une certaine limitation dans les fonctions de l'outil. Et de la même façon, euh, en général, dans ce qu'on voit, c'est que les gens veulent avoir des trucs super sophistiqués, mais faciles à utiliser, c'est évidemment contradictoire, donc il faut être capable de faire un choix entre les deux. Je parle d'un dernier qui est euh, Data Access, donc là vraiment, est-ce que je suis capable de euh, faire de la ségrégation sur les personnes qui vont euh, accéder aux données que je suis en train de présenter J'en parle parce que c'est aussi parfois un critère qu'on oublie, alors que c'est super important. Euh, si je suis une entreprise où il y a 100 000 personnes et qu'il faut que je déploie un report sur l'ensemble de l'entreprise, euh, au-delà même des de confidentialité de données qui peuvent relever des RH ou, euh, ou d'autres types de réglementations, je n'ai pas forcément envie que l'équipe de la région A voie les performances de l'équipe de la région B. Euh, et bien ça, si je n'ai pas envie de créer différents rapports et du coup de créer des efforts de maintenance, il faut que je sois capable de le faire dans la solution et euh, c'est quelque chose auquel il faut penser. Voilà, euh, très rapidement en gros ce dont on parle quand on parle de visualisation, s'il y a vraiment un message avec lequel je voudrais que vous repartiez ce soir euh, ce sera pas un classement des outils, ce sera pas ok j'ai compris comment ça marche la visu, je sais quel outil je vais prendre euh, chez moi, parce qu'en fait il n'y a pas de réponse simple à ça, euh, je voudrais surtout que vous reteniez qu'au delà d'outils de visualisation au delà de la visualisation en elle même il y a énormément de sujets qu'il faut traiter Et donc c'est vraiment la partie euh, immergée de l'iceberg de nettoyage, d'infrastructure, d'architecture de compétences, de gouvernance c'est évidemment celui en, en général auquel on pense le moins, la gouvernance autour de l'utilisation de la donnée c'est absolument clair en Entreprise. Euh, Mathias pour nous en parler de façon euh, enfin, vraiment de son expérience personnelle. Euh, et donc voilà, encore une fois, entre la source qui est l'information que je veux représenter et euh, la, euh, la présentation d'un rapport à des utilisateurs, il y a énormément de choses qui se passent. L'outil de visualisation en est une, mais ce n'est vraiment pas la seule. Jusqu'ici tout va bien okay. Alors, on est quand même venu pour parler d'un benchmark, donc on va quand même euh, définir des critères euh, sur lesquels on va comparer ces différents outils. Euh, ces critères, ils sont super subjectifs. Euh, C'est ceux que j'ai choisis, je pourrais en mettre euh, 10 autres qui sont tout aussi pertinents sur le slide du dessous. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'en fait, cette liste, elle ne finit jamais. Et surtout, l'idée de classer euh, dans l'absolu différents outils de visualisation, elle n'a pas vraiment de sens. Ça va dépendre des contextes, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin, ça va dépendre de vos compétences existantes et de celles qu'éventuellement vous voulez acquérir dans le futur. Mais voilà, donc c'est encore une fois une liste non exhaustive et très subjective de ces différents critères. J'ai quand même retenu la simplicité d'utilisation, parce que c'est bien de produire des rapports, mais si les gens ne s'en servent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et la simplicité d'utilisation, elle est en général absolument essentielle pour ça. Euh, la facilité d'implémentation également, parce que c'est euh, super de vouloir produire des visus. Si en fait, au bout de six mois, on n'a toujours pas été capable d'utiliser l'outil, ça ne va pas servir à grand monde. Et les enfin, différents outils peuvent se différencier de ce point de vue-là. Euh, je parle de collaboration euh, à dessein, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, aucun outil n'implémente vraiment des fonctions de collaboration, alors que c'est absolument essentiel quand on parle de visualisation. Un rapport, on ne s'en sert jamais pour soi-même. On est toujours en train de partager une vérité avec quelqu'un pour euh, animer une discussion, pour prendre une décision, et ça reste quand même un manquement cruel dans l'ensemble des, euh, des solutions. Donc Je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle, mais s'il y en a, s'il vous plaît, travaillez là-dessus. Euh, je parle de storytelling un peu en rappel de ce que je vous avais dit sur la partie powerpoint, euh, en fait dans ce qu'on fait, enfin, qu fait avec un powerpoint, c'est raconter une histoire on est en train de faire du storytelling euh, il y a un outil aujourd'hui sur le marché euh, qui fait ça, qui s'appelle Toukantoko pour le nommer euh, avant que je le mette sur le slide euh, et donc encore une fois, euh, je vais le mettre un petit peu à part, ça ne veut pas dire que les autres outils sont pas capables de le faire, euh, on est capable avec des pages successives, avec euh, moi j'aime bien avoir une espèce de scroll vertical où j'ai différentes visu qui bah, du coup euh, amènent l'utilisateur dans une progression sur la compréhension c'est pas mal, ça permet, ça permet de répondre un petit peu à cette fonction euh, mais euh, j mais tout quant au quoi est vraiment extrêmement avancé du point de vue de la construction d'une narration et c'est très intéressant de ce point de vue là on a parlé stockage et modélisation, alors j'ai parlé surtout modélisation là, le pendant de la modélisation en général c'est le stockage de la donnée au sein de l'outil euh, ça peut paraître un peu théorique mais ça peut quand même poser des contraintes d'architecture voire de performance euh, et ça peut être à double autre change, je reviens dessus un petit peu derrière et je parle de fonctions statistiques Juste un peu pour me faire plaisir à moi, parce qu'on ben, aime bien quand même faire des stats, nous, dans les outils. Euh, je dis ça, mais en fait, c'est jamais une très très bonne outil de faire des stats dans l'outil de visu, Parce que euh, si vous savez faire des stats, vous n'avez pas besoin de l'outil de, de visu, Et si vous faites des stats dans l'outil de visu sans comprendre les stats, ça peut être super dangereux. Mais néanmoins, si vous avez une équipe de data scientist, prenez-leur un outil comme ça, ils seront super contents. Pour, par, pour passer au benchmark, euh, je commence par Tableau. Euh, tableau, c'est un peu considéré comme la Rolls de la Visu dans, dans le milieu. Euh, pourquoi Parce que c'est hyper sophistiqué. On peut faire des choses qui sont extrêmement belles, extrêmement avancées. Euh, euh, je m'étais fait plaisir il y a quelques années avec un Data Scientist euh, sur un petit concours de représentation de l'information numérisée par la presse depuis 1979. On avait fait des trucs super sympas et clairement euh, on avait atteint un niveau de configuration sur lequel il n'y a quasiment que tableau ou alors des, vraiment des constructions euh, programmatiques custom qui seraient capables de répondre. Euh, le pendant de ça c'est que c'est pas complètement intuitif à utiliser. Euh, je vois aussi pas mal chez mes clients euh, d'installation de tableau. Euh, ils sont contents parce qu'effectivement c'est magnifique, ils pensent que ça va aller tout seul et ils ont des gros gros gros problèmes de performance parce qu'ils n'ont pas forcément compris comment il fallait s'en servir et du coup ça peut poser pas mal de problèmes donc euh, encore une fois à double tranchant en tout cas c'est super sophistiqué, c'est ce que j'appelle Enterprise Ready, un peu au sens de l'accès la, euh, de, de données dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, Tableau, on peut s'en servir à l'échelle de l'entreprise. C'est compatible avec une boîte qui fait 100 000 personnes parce que je peux gérer des notions de distribution, je peux gérer des notions d'autorisation, donc euh, ça le fait. Euh, contrairement à d'autres outils que je vais vous présenter, pour lesquels ça ne le fait pas. Par contre, il faut des compétences techniques et ça il faut vraiment l'avoir en tête si vous vous lancez avec Tableau. Click, euh, Click, il a souvent les avantages de ses inconvénients. Euh, donc Click, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, sur la deuxième moitié des années 2000, c'était assez révolutionnaire, ils sont arrivés avec un moteur en mémoire, c'était une époque où on avait des gros gros problèmes de perf euh, dans les bases de données classiques. Et donc le fait que je puisse avoir en gros en RAM dans l'outil l'ensemble du dataset que je suis en train de reporter, ça offrait des performances qu'aucun autre éditeur était capable d'offrir. Et ça, c'était super intéressant. Et donc en parallèle de ce stockage, Click offre des capacités de modélisation qui sont extrêmement avancées. Et donc ça peut être intéressant, parce que typiquement, si j'ai en, enfin si un rapport à produire qui mélange cinq sources différentes et que mon équipe data vient de commencer son travail, que j'ai pas encore un data warehouse qui est bien robuste, bien fiable, je peux aller très très vite dans Click pour faire toutes ces petites jonctions en laissant le temps en gros à l'équipe data de le faire. De de façon robuste dans un data warehouse centralisé. Et de ce point de vue-là, ça peut être intéressant, mais c'est aussi risqué, parce que si je le fais faire à une équipe et avec une autre équipe, et qu'on arrive à un board meeting avec deux valeurs différentes de chiffre d'affaires, ça peut se passer assez mal. Euh, c'est également enterprise ready, et il faut également des compétences techniques si vous voulez vous lancer sur ce sujet. Euh, Pocket result, euh, là c'est clairement, si vous n'avez aucune compétence data, vous n'avez aucune envie d'en acquérir, c'est parfaitement respectable. Là, vous pouvez aller voir Pocket Result. Je vois pas mal de trucs qui se lèvent, ça c'est l'air d'intéresser. Encore une fois, c'est là tout à fait respecté. Vous êtes peut-être une entreprise de, je sais pas, 20 50 personnes. Euh, vous avez un super développement, vous n'avez pas dû tout le temps vous occuper de ça. Aucun problème. Euh, faites appel à Pocket Result. Vous allez leur dire ce que, ce que vous voulez. Ils vont prendre vos données, faire le modèle, vous rendre un rapport. Vous aurez ce que vous voulez. Par contre, vous n'aurez rien à prime. Et le jour où vous voudrez changer, il faudra payer. Donc voilà, euh, un modèle qui peut être justifié, mais il faut être simplement être conscient de ce dont on se lance. Euh, Data Studio pour lequel j'ai une affection un peu particulière euh, il est super parce qu'il fait quasiment rien euh, c'est extrêmement léger euh, je, je suis vraiment hyper sérieux il fait vraiment quasiment rien et c'est vraiment de mes préférés euh, parce qu'il est extrêmement léger euh, alors un, dans le côté il fait rien, il est très très facile à prendre en main on est vraiment... Euh, c'est un peu l'extension des graphes que vous ferez dans Excel sauf que c'est encore plus facile que dans Excel il euh, y a plein de connecteurs qui sont très faciles à utiliser, euh, j'imagine qu'on a quand même une ou deux personnes marketing dans la salle euh, vous avez un connecteur AdWords, vous pouvez visualiser exactement ce que vous avez dans la console AdWords ou la console GR de façon extrêmement simple donc ça c'est un outil qu'on peut mettre dans toutes les mains euh, et pour des mains un peu plus expertes d'un point de vue technique, nous on s'en sert sur des bases de données extrêmement puissantes, je vous parlais tout à l'heure euh, de l'appréhension d'un dataset data qui peut faire plusieurs milliards de lignes, il y a quasiment que Data Studio qui me permet de faire ça. Parce que c'est tellement léger que je le branche sur une base de données extrêmement performante et du coup je suis capable d'aller faire des choses très intéressantes de ce point de vue là. Par contre c'est pas du tout Enterprise Ready, il n'y a aucune notion de gestion d'autorisation dans Data Studio, enfin je peux partager en modification ou en lecture, mais j'ai pas cette notion de ségrégation des accès. Donc euh, si vous êtes une entreprise de CAC 40, euh, c'est pas avec ça que vous allez faire tout votre reporting. Par contre, si vous avez, alors, enfin déjà en fait euh, c'est gratuit, c'est aussi un avantage euh, relativement intéressant. Euh, si vous avez un compte Gmail ou que vous avez G Suite, en fait vous avez aussi Data Studio. Donc vous pouvez vous en servir tout de suite, c'est euh, datastudio.google.com et vous êtes parti. Aucune installation, aucun setup et encore une fois très facile à utiliser. Mais pas du tout Enterprise Ready. J'ai mis Report juste après Data Studio, je ne sais pas s'il y a des gens de Report dans la salle, je sais qu'on s'était parlé un petit peu avant. Non, ça va. Bon, de toute façon, tout ce que je veux dire a été tamponné par Report. Euh, Report, c'est un peu la version justement, euh, c'est Data Studio plus. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup. On retrouve cette facilité d'utilisation. Euh, ils me jurent qu'ils ont, ils, ont enfin, dire, ils se sont pas inspirés de Data Studio pour faire leur, euh, pour développer Report, mais ça ressemble beaucoup, vraiment, d'un point de vue visuel. Donc, on a quelque chose de très, très ergonomique. Euh, on retrouve cette notion de performance parce que c'est une couche très, très légère sur une base de données. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Avec le pendant qui est que j'ai quasiment aucune fonction de remodélisation à l'intérieur de mon outil. Ce qu'ils ont rajouté par rapport à Data Studio, justement, c'est cette notion euh, gestion des accès à la donnée qui permet de passer à un stade quand même un peu plus enterprise ready. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Euh, Looker, pareil, le, comme le critère statistique, c'est un peu plus pour les équipes data scientists, euh, c'est un peu compliqué à utiliser, c'est un peu compliqué à installer, mais il y a des, il y a des caractéristiques techniques qui sont hyper intéressantes, euh, notamment un langage un peu SQL, un peu stat qui est super intéressant. Si vous avez une équipe de euh, au moins 10 data scientists, ça peut vraiment valoir le coup de leur offrir ça, parce que ça peut les aider. Enfin, un, ils seront contents, et donc ils seront plus productifs et ils travailleront mieux. Euh, et blague à part, ça peut quand même vraiment les rendre un peu plus productifs. Il y a des notions de collaboration euh, technique de ce point de vue-là, hein, pas de collaboration du point de vue utilisateur, qui sont euh, intéressantes à regarder aussi. Power BI, euh, j'ai pas toujours été un gros copain de Microsoft euh, mais Power BI fait partie des outils qui m'ont énormément radouci par rapport à ça. Power BI c'est un bel outil, il euh, y a encore un an et demi j'en parlais en disant c'est super, si vous êtes full Microsoft de sur le plafond, c'est même pas la peine d'y penser, sinon c'est pas complètement vrai, en fait c'est vraiment pas mal. Il y a un, ça présente un bon compromis entre la facilité d'utilisation et la sophistication de ce qu'on est capable de faire et, et vraiment je trouve que c'est... Euh, enfin voilà, ils ont mis le curseur au bon endroit euh, là-dessus, c'est vraiment intéressant. Il y a évidemment une intégration native avec Microsoft et comme il y a quand même encore 2-3 entreprises sur Office 365, euh, ça vaut vraiment le coup de ce point de vue-là. Euh, ça nécessite évidemment des compétences techniques, on parle un peu de serveur, il faut faire du sizing, euh, donc il y a quelques opération enfin, c'est plus compliqué à installer que Data Studio sur lequel il n'y a pas d'installation c'est néanmoins un outil qui a regardé euh, et qui, voilà, encore une fois, m'a fait changer mon discours sur Microsoft euh, d'une façon générale ce qui est pas, pas peu dire euh, Je termine par Toucan Toco, euh, donc c'est l'éditeur de storytelling euh, dont je vous parlais, ils sont français ils sont vraiment uniques en ce sens que c'est le seul éditeur qui s'est construit sur une idée d'offrir une capacité de storytelling euh, et de ce point de vue là c'est extrêmement intéressant. Euh, ça permet d'offrir une navigation et donc de raconter une histoire qui est complexe, euh, de façon hyper agréable pour l'utilisateur. C'est très ergonomique, on a l'impression de naviguer dans différentes étapes, on n'a pas une narration qui est euh, monodirectionnelle aussi. Quand je vous disais que les autres outils étaient quand même capables de construire une espèce de narration, en gros c'est page après page, ou je scrolle de haut en bas, ou de gauche à droite. Donc c'est quelque chose de très très linéaire, avec tout quant au cas, on peut offrir des parcours qui sont beaucoup plus complexes, et donc on peut vraiment raconter une histoire qui est extrêmement riche euh, de ce point de vue là. Par contre ça a un coût, euh, enfin déjà c'est pas complètement gratuit euh, ça reste technique, il y a une idée un petit peu one shot quand je fais euh, ce truc là parce que tout le modèle dont je vais me servir pour raconter une histoire, il est vraiment très très dédié à l'histoire. Et, euh, alors je ne sais pas s'ils sont dans la salle non plus, j'espère qu'ils ne seront pas... Enfin, ça ira. Euh, mais, euh, il voilà, y a quand même une certaine technicité et un côté un peu jetable à l'histoire que je vais raconter. Euh, et, mais quand je dis ça, je, euh, ça reste très intéressant. Euh, tout pantoko c'est pas mal utilisé pour des, euh, pour des board meetings, par exemple. Euh, au coût horaire de la discussion dans un board, ça peut vraiment valoir le coût de mettre 40-50 000 euros dans un outil qui permet d'accélérer les discussions. Euh, et il ne faut, faut vraiment pas sous-estimer ça, ce enfin, n'est pas juste pour se faire plaisir et avoir un truc joli à montrer à l'écran. Euh, une bonne visualisation, ça peut vraiment permettre de dégager un consensus beaucoup plus rapidement. Et donc, encore une fois, quand on a beaucoup de personnes sur un sujet compliqué, il peut vraiment y avoir un ROI, un euh, enfin, bottom line un financier, à investir dans ce genre d'outils euh, Maintenant, ce n'est pas encore un niveau où pareil, on va déployer tout quant au dans toute entreprise parce que ce n'est simplement pas fait pour ça. Voilà pour le benchmark. Euh, le message de fin, puis on va passer à la discussion avec euh, Valentin et Mathias, euh, c'est que quand vous, si vous avez besoin de choisir un outil de visualisation euh, pour caricaturer, pensez à tout sauf à l'outil de visualisation. Il faut d'abord que vous commenciez par comprendre qui vous êtes, euh, quelle est votre maturité, quel est votre niveau d'ambition, vous êtes où aujourd'hui, vous voulez être où demain, vous avez quelle maturité sur l'exploitation des données, vous avez quelle ambition sur, enfin, sur la maturité euh, que vous voulez atteindre sur vos données quelle est la gouvernance que vous allez mettre autour euh, enfin, Encore une fois, quelles sont vos compétences euh, associées à ce domaine-là Une fois que vous avez une vision claire de ce truc-là, si je caricature un petit peu, vous pouvez jeter une pièce, prendre n'importe lequel, ça va le faire. Je caricature un peu, ça vaut quand même le coup de se poser un peu les questions euh, de coût, de fonctionnalité, mais si vous avez bien fait le boulot sur les étapes euh, du début, vous ne pourrez pas faire de grosses bêtises sur l'étape du choix de, de l'outil de visualisation. Et c'est vraiment là-dessus euh, que je souhaite vous passer, enfin euh, c'est ça que je, vous, que je vais vous faire passer en dernier message aujourd'hui, avant de passer à notre cher panel. Merci à tous. Ouais. Et façon... Non mais attends, ça marche attends, j'ai l'impression que c'est branché. Ouais. Okay. Euh, Valentin Matta, je vous laisse vous présenter. Euh, merci Thibault. donc Valentin Vivier, je suis responsable de projet data chez France Télévisions. Euh, je suis donc au département marketing et data de la direction du numérique et mon métier consiste à faire en sorte qu'on connaisse, qu'on comprenne mieux nos clients sur la base de toutes les données qu'on peut collecter, organiser, euh, enrichir et mettre à disposition de toutes les personnes, tous les départements, entités, dispositifs qui peuvent utiliser cette data. Et euh, moi c'est Mathias Soler. je suis Chief Data Officer à la Française des Jeux en, donc euh, est responsable data, euh, voilà, avec, et responsable d'un centre d'expertise data voilà, et surtout responsable de la gouvernance globale au sein de la FDJ autour, autour de la data. Je présenterai un peu FDJ peut-être après. Ok, et donc bah on, a, on a évidemment échangé un petit peu euh, avant d'arriver sur scène. Euh, moi, les, les, enfin, dans les discussions qu'on a eues euh, et qu'on va essayer du coup, de développer un peu plus devant vous, euh, je pense que toi Mathias tu peux peut-être parler de ton expérience justement sur la gouvernance euh, qui a été un des enjeux cruciaux euh, que tu as eu à adresser et ce que je voudrais aussi pour l'audience c'est que tu parles un peu des différents temps dont on parlait que tu avais à gérer sur la partie data et sur la partie métier. Oui, alors, le, le, ce qui est important à savoir, donc c'est le contexte un peu que tu disais, hein, qui on est, machin, etc. La, la, la FDJ, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, le, en fait, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs utilisateurs. Quand je, suis, quand je suis arrivé à la FDJ, il y a deux ans et demi, on était sur un mode que vous connaissez probablement tous et qui est encore présent dans pas mal d'entreprises avec des euh, outils, enfin des reportings déjà faits, et quand je veux un nouveau reporting, je fais une demande à la, à, à, à la, à la DSI euh, dans une expression de besoin, ils me font euh, mes et je récupère ça euh, six mois plus tard, etc. Euh, et euh, généralement, six mois plus tard, en fait c'est plus ça que je veux, et le gros problème qu'on a, enfin, qu a c'est que comme je ne connais pas les données, j'ai besoin de reporting, donc je demande des reportings assez basiques, une fois que j'ai vu le reporting et que je vois que la donnée n'est pas intéressante, ou en tout cas j'ai la réponse à ma question, bah je veux d'autres reportings, et donc je repars sur une nouvelle expression de besoin, etc. Et donc en fait l'idée principale était de sortir ce, de, de, de ce mode là pour dire, bon ben bah en fait on va pousser les données directement au métier, on va leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur reporting tout seuls, ou leur datavise et, euh, et euh, qu'il soit autonome là-dessus. Et donc ça, c'est FDJ, donc 2000 personnes à peu près. Mon objectif est qu'un un stagiaire, c'était tout l'inverse enfin à, à la FDJ, c'est un stagiaire arrive à la FDJ, il se connecte à l'outil, il a envie de faire des reportings, il peut, quoi. Il a accès à toutes les données, il se fait ses reportings, etc., etc. Donc ça amène beaucoup de sujets, de gouvernance, de maîtrise de la sécurité de l'information, et de compétences à faire, et surtout de propriétés de données qui, à, à l'époque, étaient, bah, ces données, elles sont plutôt à eux, ces données, elles sont plutôt à eux. Et et je ne la croise pas, je ne la partage pas entre eux. Donc il y a tout ce changement de culture, ce changement de gouvernance, donc ça, ça a été un, un, un gros chantier. Et donc en fait, le, le, le travail a été dit, donc en fait il y a plusieurs niveaux, donc pour, pour faire ça, pour donner accès aux stagiaires, finalement, c'est-à-dire que je donne accès au métier directement à la donnée, mais il n'a pas forcément les compétences, donc il peut s'appuyer sur sa propre équipe d'attaque, et FDJ on a différentes BU, chaque BU a, ses, a des équipes d'attaque à l'intérieur des BU, donc il peut s'appuyer sur son équipe d'attaque, et sinon il s'appuie sur, sur nous en, en, en lame de fond. Donc ce contexte-là est important. Parce que ça doit être un, un, donc un outil qui est facile d'utilisation, ça doit être un outil qui accède à des données qui sont intelligibles par un stagiaire. Donc tout le travail finalement est en amont et, euh, et donc c'était pas forcément perçu euh, à l'époque quand les gens sont arrivés, on dit ah, c'est le bordel dans la data, on a besoin d'un outil de data En fait non, le sujet c'est pas un outil de datavis, c'est et en fait on a besoin de nettoyer nos data, de les simplifier, de les mettre à disposition et par dessus mettre un, un, un, un outil de data Et donc c'est là où on s'est lancé dans, une, dans, un, dans, une, dans un RFP pour, pour sélectionner un outil. Qui était Power BI à la fin Qui a été Power BI à la fin Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on l'avait déjà. <rire> Parce que si vous avez, une, si vous avez un, un contrat Microsoft 365 euh, bien négocié, euh, normalement, vous avez tous Microsoft, euh, enfin, Power BI à l'intérieur. Après, il y a forcément quelques options à activer. Mais néanmoins, on a quand même lancé l'appel d'offres, on a quand même fait une compète, on a quand même sélectionné, et, et, et, et ça jouait un mouchoir de poche, et du coup on a choisi Power BI, effectivement. Ouais. Et alors toi, Valentin, un contexte, c'est une expérience un peu différente, mais, euh, mais finalement qui se rapproche aussi un peu de la FDJ. Euh, oui, alors ça se rapproche, effectivement. On veut avoir aussi une donnée qui est intelligible par tous. Par contre, on a effectivement une approche qui, je dirais, est peut-être un peu plus artisanale, au sens où euh, dans l'équipe j'ai euh, deux data analystes qui vont répondre finalement aux besoins de, de, de tableaux de bord à créer. Et donc on a une approche euh, par use case, et finalement on va plutôt euh, bah, les accompagner, accompagner nos clients à créer les rapports dont ils ont besoin. On n'est pas encore arrivé à la phase où il euh, y a une maturité suffisante pour que les personnes puissent prendre en main l'outil et créer des tableaux de bord eux-mêmes sur la base de ces données. Euh, déjà parce qu'ils n'ont pas tous été formés à l'outil et qu'il est assez, euh, assez spécifique. Euh, on a aussi euh, Power BI, voilà, même si c'est relativement intuitif, et euh, j'ai perdu le film, mais donc on a, on a cette, cette approche-là, on crée des rapports euh, et des tableaux de bord qui, sont, euh, qui répondent à des besoins spécifiques, euh, on a quand même essayé d'avoir une démarche d'industrialisation euh, en mettant notamment euh, bah, la capacité d'avoir des tableaux de bord qui se mettent à jour euh, automatiquement, et, euh, et c'est un grand pas en avant puisque auparavant on avait besoin de faire des mises à jour euh, manuelles revenir tous les jours dans les rapports euh, actualiser la donnée et euh, ne serait-ce que ça bah, c'est euh, voilà, une, euh, une économie de, de, de temps et de productivité qui est, qui est assez grande et qui change un peu le, le prisme de la donnée et des rapports qu'on met à disposition euh, à nos clients internes et qui du coup lance un cycle hyper vertueux de maintenant que j'ai un sac de données propre je suis capable de dire des rapports qui sont opérationnels et utilisables, euh, et ça se sait au sein de la FDJ donc il y a de plus en plus de clients internes qui viennent te voir pour euh, avoir de nouveaux rapports, enfin, voilà, c'est comme ça qu'on lance la machine et qu'à la fin... Euh... Alors on a lancé la machine, tu fais bien de me poser la question, on a essayé de lancer cette machine plusieurs fois, euh, on a raté quelques fois, et euh, bah, je me retrouve pas mal quand même dans ce que tu, euh, dans ce que tu présentes en termes de, de decision process, euh, à savoir il a fallu d'abord qu'on comprenne les données avec lesquelles on jouait, les données qu'on allait exposer, euh, pour pouvoir mieux les appréhender, mieux les collecter et mieux les restituer. Parce que trop souvent on s'est rendu compte que finalement on exposait de la donnée, on essayait de construire des tableaux de bord sur de la donnée qu'on ne maîtrisait pas bien, qui derrière était euh, remise en question sur euh, son interprétation, euh, que nous-mêmes on avait du mal à, à expliquer, et d'avoir fait ce travail en amont, euh, et finalement tu as raison, l'outil c'est un détail dans tout ça, de compréhension, de qualification de la donnée, et euh, de, de, de mise à disposition de cette donnée sous une forme intelligible, bah ouais, c'était essentiel. J'étais content quand j'ai rencontré Mathias et Valentin, parce que je ne savais pas quel genre de discussion on allait avoir. J'étais ravi de découvrir qu'on partageait les, les mêmes convictions. Euh, je si on on, crois qu'on a encore cinq minutes à peu près, on pourra peut-être prendre quelques questions. Euh, je voudrais juste faire une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi qui vient me voir avec une problématique de visualisation. Euh, et donc moi j'arrive au cas super cloud on va mettre des outils de fou ça va être génial en fait elle avait quatre fichiers qui font 70 000 lignes et qui sont uniquement pour elle et elle a simplement besoin euh, en gros d'automatiser les opérations qu'elle fait sur Excel tous les jours euh, tout ça pour vous dire quoi que, euh, on n'est pas non plus obligé de passer par tout ça euh, encore une fois suivant les cas euh, là on est en train de parler de, de reporting à l'échelle d'une entreprise et donc là c'est super important d'avoir ce socle de vérité très très industriel, très très partagé euh, on n'est pas en train de vous dire de systématiquement vous lancer sur un truc de dingue sur le cloud. Elle, elle a besoin d'un script VB. Bon, euh, elle a besoin de merger quatre fichiers, de reproduire un bar chart euh, sur un des onglets et on s'arrête là et c'est absolument respectable. Je dis ça parce qu'on euh, euh, n'a pas beaucoup insisté là-dessus mais il y a cette notion de temps euh, qui peut être extrêmement importante. Euh, c'est... Si on est à l'échelle d'une entreprise, c'est très important d'avoir ce data warehouse qui est absolument maîtrisé. Encore une fois, on ne peut pas se permettre, à un niveau top management ou board, de présenter un chiffre d'affaires différent d'une semaine sur l'autre. Je reviens toujours sur le chiffre d'affaires, parce que c'est toujours la même chose. Vous posez à cinq personnes la question du chiffre d'affaires, ils ont en général cinq définitions différentes. C'est vraiment chez oui. tout le monde. Et ça peut avoir un sens, il suffit juste d'appeler ça cinq fois chiffre d'affaires. Il faut le nommer différemment. Et ça, c'est encore quand il y a une justification à ça. On peut savoir avoir des problèmes de calcul. Du coup, Thibaut, je pense que c'est un sujet, et notamment avec Power BI, mais c'est un sujet pour tout le reste, c'est une fois que l'outil est mis en place, on a la data, on a les outils, on a les utilisateurs, il reste toujours le sujet de la gouvernance. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun sort ses rapports. Il y a une fonctionnalité qui est plutôt pas mal dans Power BI, qui est la, la, la, la création d'applications, en fait, hein, et, euh, et, et une marketplace en fait, où je partage, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas hein, chez, chez FTV, mais... Euh, en fait, c est, c est, cette notion finalement de, de gouvernance et de, et, de, et de partage en transverse, encore une fois, moi, mon sujet en tant que CDO, c'est la transversalité. Et dans le choix de l'outil, évidemment, à la française des jeux, on avait euh, DataZen, on avait Japan BI, on avait, euh, on avait Captain Dash, on Rome BI, enfin bref, il y avait plein d'outils. Chacun faisait un peu les trucs dans son coin. Donc, dans le choix de l'outil, il y a aussi cet aspect de transversalité de dire en fait, il faut trouver quelque chose qui correspond à tout le monde. Donc, c'est là où, où effectivement les outils euh, entreprise-ready ou AtScale scale sont, sont, sont intéressants. Euh, et ensuite c'est pareil sur le partage de, de reporting, quand même, on donne la main à chacun, ch chacun fait ses petits reporting dans son coin, néanmoins il ne faut pas que ça se partage trop facilement etc. Enfin, faut il faut qu'ils puissent le partager mais il y a ce système finalement de gouvernance, de labellisation des, des reporting, de mise en commun du langage, de, du langage commun en tout cas dans les, dans les KPI que j'utilise etc. Et donc ça c'est très important, il faut surtout pas le perdre de vue, donc il y a tout le travail en amont qui est assez lourd, le travail de DataVise et tout le travail ensuite en aval qui ah est raison. la Mais maîtrise de ce que je partage. Une fois que, vous avez fait tout bien, une fois que vous avez fait tout ça bien, il reste encore du boulot derrière. C'est pas, pas fini. Est-ce qu'on prend quelques... Je sais pas, il nous reste un peu de temps Ok. Est-ce qu'on peut prendre deux, deux questions S'il si y en a On vous a scotché, là. La première, c'est la plus dure. C'est très clair. Je crois que c'est ça. Ouais. Ou en fait, tout le monde a envie d'aller boire une bière, peut-être Ok, bah écoutez à ce moment-là, merci pour merci. votre Vous avez parlé de votre choix, donc tous les deux en, en l'occurrence Power BI. Euh, Est-ce que vous avez finalement tué tous les autres outils de DataVis dans, la, dans vos maisons ou il y a encore un, un écosystème assez divers c'est une très bonne question, c'est souvent le, c est, c est ça, ça qu'on vend en fait hein, quand on l'achète, hein. on vend, on justifie le tarif, le tarif parce qu'on va décommissionner des trucs. Et là, le décommissionnement est assez compliqué. Alors, je pense qu'on a tous les mêmes recettes hein, pour le décommissionnement des outils, hein, c'est de le couper, c'est d'enlever des licences, de voir si ça réagit, si ça réagit pas, etc. Euh, mais bon, c'est ça qui marche. Donc nous, en l'occurrence, notre outil, le gros outil c'est BO, SAP, BO. Euh, et donc en fait il y a une démarche progressive mais en fait je suis même pas sûr que Power il remplace à 100% les usages de BO donc il euh, y a certains usages BO qui vont rester ne serait-ce que pour nos, nos collaborateurs qui sont à 3 ans de la retraite et qui ont leur reporting euh, depuis 10 ans sur BO et on va pas là, là, et puis ça sert, ça, ça, ça fait le job etc donc on va pas changer pour changer euh, néanmoins, déjà, on stoppe le développement de nouveaux univers. En fait, on ne développe plus d'univers BO. On essaie d'en décommissionner certains. On ne fait plus des vols sur des univers existants. Et en fait, c'est plutôt cette démarche-là. En fait, déjà, on, on, on ferme le robinet. Et, euh, et ensuite, on va vider, on va vider la baignoire petit à petit. Et peut-être qu'il restera quelques usages sur BO. Mais Power BI ne couvrira pas. Et peut-être qu'on ira chercher un tableau à un moment donné ou un looker, parce que voilà, Power BI va atteindre ses limites sur une certaine population et on va aller chercher un autre outil pour cette population-là. Et, et, et de l'autre côté, c'est la même chose. Quoi. De l'autre côté, on n'a pas les mêmes euh, problématiques, euh, puisque c'est la première fois qu'on choisit un outil de, de data Et euh, en fait, le travail, c'est plutôt euh, faire ce travail euh, pédagogique euh, de formation à l'outil, accompagnement à la prise en main. Donc on organise des formations euh, pour que les personnes puissent, euh, puissent l'utiliser, et au moins savoir comment consommer les, les rapports, les tableaux de bord qu'on peut leur envoyer. Merci.